le chat c'est rigolo hein. c'est moins fort que Varden mais c'est peut-être un peu plus drôle je pense qu'on va prendre le, le chat bon, en vrai Varden est très très fort quand il n'y a pas Murloc le chat est peut-être le moins, moins bon de la ligne mais c'est celui qu'on a le moins joué cette oh. saison merci euh, Archawet pour le prime merci beaucoup c'est gentil merci infiniment donc on va prendre le chat il a un peu d'armure on peut jouer une, une compoquette pourquoi pas c'est sûr. Ouais le chat c'est toujours drôle en vrai. Il y a toujours un mort. Toi c'est nous et puis de toute façon ça change rien. Toi c'est pas nous et c'est rigolo. C'est quand même plus souvent pas nous que nous. De vous voir. Que tout se passe bien On va partir dans une curve assez classique, je pense. C'est clair que quand il y a le chat et qu'il y a un mort-vite, c'est un peu problématique. Enfin, mort-vite. Quand il y a quelqu'un qui déco, c'est un peu chiant. Après, s'il déco tour 2, ça marche comment est-ce qu'il est considéré... Ah d'ailleurs, est-ce qu'il est considéré comme mort Si le gars, il achète une carte, T1, et je sais pas, après il se barre. Est-ce qu'il nous donne une carte Moi, je dirais oui. Enfin, un gars d'écho, c'est un gars mort. Hein. Non as une pièce, je crois, s'il n'a pas de carte. Oh, nice. Oh, wow, incroyable. Incroyable. Bah, le problème du chat c'est qu'en général t'as envie de tempo au début. C'est pas, pas les meilleures cartes pour tempo mais même plutôt les plus mauvaises. <rire> mais c'est drôle en vrai. C'est assez drôle. Avant t'avais pas la pièce, hein, si. Bah, remarque c'est tellement rare de prendre le chat et de jouer contre un gars qui, qui part euh, dès le début. c'est drôle en vrai il y, y a pas mal de bons 3 non il y a les dragons qui sont sympas en vrai le truc c'est que dans les 4 il y a quand même pas mal de choses qui peuvent ne pas m'intéresser ouais il y a des bonnes cartes aussi en 4 hein. on ça sort bien c'est nul Oh wow! Bien. incroyable, euh... jouer cet LM ou Pirate Ça se fait hein, même s'il n'y a pas mecha je pense que ça se fait. Saphir j'aime pas. Main courante. Euh, bah ma courante ça se fait naturellement mais je pense pas utiliser des rolls. Je pense que je vais vraiment essayer d'acheter de, toujours des cartes quoi. Utiliser tout ma mana. J'ai l'impression que ça, ça va se faire naturellement. Bon on triple maintenant, je pense. On va chercher la 3. Comme ça, ça nous permet d'avoir un peu plus de tempo. Et lui on va le laisser un peu tourner. Euh, bon, port de c'est une bonne carte. Faut jouer quoi avec ça Faut jouer des élèves ou des pirates. Ah, je peux jouer des LM ou des pirates, mais. J'ai l'impression que c'est meilleur porte-bannière, quand même. Ah, c'est 3-5 au moment où on le joue, et en deux tours, c'est déjà supérieur à 3-5. Porte-bannière, hein. Ah, je sais pas, parce que la quête est cool après. Hein. Et Gaillard, genre Forban Gaillard. Peut-être on... oh. Alors stasis et euh, LM, on peut jouer des LM, hein, on a dit. Hein. Ouais, je pense qu'on va prendre euh, LM radio et ça. En fait. Ouais, je pense qu'on va quand même essayer de rusher un peu la quête. Bon, on peut jouer pirate avec euh, la quête. En vrai porte bannière, c'était un peu le choix évident, mais. Je pense qu'on rattrape vite les stats avec la, le Livre de Cuisson. Ah oh, c'est drôle. On a combien là 3. Bah avez... euh, pas. On a combien de lui Franchement on va le faire à 6 lui. Hein. <rire> on verra. On verra, on verra. Merci Anatole. 69001, c'est gentil, merci beaucoup. <rire> J'espère que tu vas passer une bonne après-midi. Euh, mais les gens qui vivent, il n'y en a pas que à basse MMR. Hein. Là, même à cette MMR-là, il y en a plein qui vivent. Hein. Justement, vu qu'ils savent qu'il y a bientôt le reset de cote, enfin, pas bientôt, mais dans 3 semaines, 1 mois, il y en a qui se disent bon, bah, c'est un, un peu le dernier mois pour se faire plaisir avant le, la prochaine saison. Hein, parce que ensuite, il y aura la prochaine saison avec, le, avec les Lobby Legends qui reprennent. Donc, euh, je vois pas mal, franchement, des lives. Euh, je dirais une game sur 10, il y a un gars qui livre dès le début. Ce qui est énorme. Hein. Merci Larson de 72. Merci pour le Prime, c'est gentil. Merci à toi. Oh là, je vais prendre cher. C'est arrêté là-dessus, le, le ville. Ça c'est un pirate. On marche voir chaque laquette. Ou 7 LM ou pirate. Est-ce qu'il ne faut pas vendre ça maintenant ah, En vrai, je euh, ne pas. Merde, ça marche pas là, y'a rien. Quelle angoisse. Je vais, bah, vais prendre Pachemar, non LM ou pirate C'est un troll, là. Mieux, mieux. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement lui qui fera toute la différence. Euh, Le reset de code ce sera début janvier ouais. C'est -ce bah, pas mal tout ça Ouais le reset de code ce sera début janvier Normalement Avec euh, le gros patch Donc là en gros il reste un mois Mais vu qu'il y a l'extension Hearthstone, Qui sort euh, début décembre Normalement le mois de décembre Avec Noël et tout euh, Je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de joueurs sur BG puis il y a Marvel Snap à côté, donc il y a aussi des gens qui, peut-être, euh, on va dire ceux qui jouent à, à plusieurs jeux, bah, BG sera, sera pas leur, euh, leur priorité en décembre. quoi. Là, ils garderont un peu d'énergie pour janvier, je pense. À gauche. Merci Léo 93, 91, 310. Merci à toi pour le Prime. Merci pour ton soutien, c'est gentil. Merci infiniment. C'est cool ça. Est-ce qu'on va chercher euh, là-haut Je suis pas choqué par l'idée. Est-ce que je fais ça d'abord Non. Ah si je peux. Ouais mais ça dépend ce qu'on trouve. Non mais je pense c'est ok. Non je pense c'est ok. Là, je vais le faire à 6. Je sais pas si ça a du sens, à 6. Il n'y a pas Murloc, je euh, chope des gares, euh, c'est gros. Hein. Après, à 5, ça à creuse Je pense pas. Je pense que c'est mettre des réalités. En fait, soit je vais chercher des lardeurs avec ça. Enfin, un lardeur, Anthony. Ça n'existe pas, non. <rire> Alors, en 6, il y a des trucs peut-être un peu plus intéressants. Hein. C'est pas assez dur à dire. Je pense que j'attends un tour de plus. Je pense que j'attends un tour de plus. Enfin, un poil greedy, j'en conviens. Je pense que j'attends des 6. En fait, je préférais jouer élémentaire, je crois. Une est en vrai, partir sur l'ardeur, il faut l'ardeur dorée. C'est pas facile, l'ardeur dorée. On est devant. C'est pas facile du tout. Ça, ça me marche très bien avec Gare. Hein. En 6, je cherche... Euh... Théotard. Gare. Oh, je joue tout. Oh, en vrai, je joue tout. Double K, les gosses. Plein de choses. Peut-être pas tout, mais plein de choses. Je commence par ça. Hop là! Fort mobile. Sombre garde. Fort c'est cool. Fort c'est très cool. Après, fort mobile, est-ce que ça marche avec le livre de cuisson? Voilà, n'empêche pas l'autre. Par hein. la gare. Ça, c'est bien quand même. À mon peine, ça fait des, des recyclages. On peut recycler. Bah après, ça fait tant de recyclage que ça. Ça c'est pas cher. On le prend quand même. On va quand même l'acheter lui. À faire ça lui il, il peut fonctionner euh, mettre des réalités il fonctionne un peu avec âme en peine donc ça me va bon ça c'est trop gros on patra pas ouais fort est une, une excellente carte quand les murlocs ne sont pas là dynamique serait génial parce que ça marcherait à la fois avec charlga à la fois avec fort mobile je pense pas que ça a un intérêt d'aller dans l'état 25 Rafléchi mais.. Il ouais, y a des trucs cool hein en soi mais je pense qu'on va rester dans la 4 tranquillement. Ça c'est pas mal mais.. Et ça, genre acheter revente, on peut faire des pièces. Let's go. On va virer pipe. Bon ça c'est pas mal à taunter quand même Bon hein. ah, oh, super. On a tout. On fait ça. Je pense qu'on va virer euh, Pia. On va prendre les pièces avec ça. On va taunter lui. On va remettre dans le pool. Enfin on va roll je veux dire. Euh... Ah ça en soit ça fait de la stat mais... excite moi. À la on va partir là-dessus. Bon, je on va up, là maintenant on a un beau setup. On a un joli setup. Il oh, n'y a pas beaucoup de Boubou Divin. Il y a les Uran. On t'a 25. Euh, bah, ça dépend des points de vue. On dit on va, on va euh, up. Mais ça dépendra de... Merci le Jedo pour le soutien. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci infiniment. Ouais on n'est pas très très haut. Oh, C'est gros. Double rafleur doré. Bon, on va récupérer deux cartes. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. On va virer ça je crois. C'est la muraille, hein. <rire> c'est la grosse muraille. Hein. Ça sert à rien au temps tant... de tant... non bah, si avec les pierres, c'est bien. Avec ça, c'est pas mal aussi. Bah, dans l'idée, vaut mieux en avoir moins, mais jamais mauvais. Du ouais, duo aurait été bien, c'est dommage. On devrait gagner, on a un board beaucoup plus homogène que nos adversaires. Enfin, si on peut voler boule de serviteur, ce serait super. Mais c'est clair que dans l'absolu, il vaut mieux essayer d'en de... avoir le moins possible. pas enfin, d'en avoir que 4 quoi, mais on choisit pas toujours. Ouais j'ai. Non il fallait pas prendre les lemmes bleues pour cogner je vais t'expliquer pourquoi. Mais je te laisse d'abord essayer de trouver. Ok, donc ça c'est fort. Ça c'est fort. Théotard. Théotard, euh... Théotard c'est pas mal. Hein Un boule. Oh, ouais, gardien énorme. Donc en gros... Ah je Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Est-ce qu'on vire ça On va jouer lui est qu'on va virer lui? En lui. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ok, on va faire ça. Euh, j'ai pas pris les lemmes bleues parce que j'ai pris le cogneur en me disant, si je triple cogneur ça fait un énorme cogneur, tout simplement. Et cogneur triplé, c'est pas si mal. Bon, on est devant, hein. Ah ça n'a pas très bien taper là Je pense qu'on est large devant donc Je ne sais pas si, si ça fait très peur ou oh, ça c'est vraiment pas un beau hit wow. c'est pas de peau hein C'est pas de peau Il faut des boubous divins là. Ça c'est super. Une sacrée armée que vous formez, là. Sacré, sacré. Je sais pas, mais c'est une armée. On veut des... une héroïne. Pas mal en vrai. Hein. Ouais, je pense pas, mais. J'achète pour acheter ou on s'en moque Je crois qu'on s'en moque. On veut quelque chose comme ça. Tarek Goza. Là, on est à 29-31. Est-ce qu'il ne faut pas virer un Charga à ce moment-là J'ai pas l'impression. Ce sera toujours meilleur. Euh, non, bah Roll. Hein. Un, ça, on s'en moque. Ouais, ça, c'est méga fort. Hein. Boubou, là, boubou là, Notre board est pas mal hein. Le problème c'est que lui il joue deux Rafflelor. Euh, ils étaient dorés, c'est un peu débile hein, mais franchement le c'est la, la, la, la le mur trumpien là. <rire> c'est presque impassable hein par si tes mexicain mais non, c'est presque impassable. Merci euh, Yoda alcoolique pour le prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est gentil. Allez allez. Les rafleurs sont tuables. Oh, j'ai l'impression qu'on est devant. Ouais, on est large devant. Hein. Ah large, non pas large en vrai. C'est méchant ça. Là, ah non, non. Oh, C'est bon, large. Après, est-ce qu'on le tue On va voir comment il peut être devant le gars. Je fais n'importe quoi comme dans les hits. Ok. Ça, on prend. Oh, ça, on prend. Qu'est-ce qu'on va virer On va virer le euh, Ça, je le garde pour faire des triples. Minirug, on s'en moque. On achète ça, on le revend. Ouais, c'est gros, là, quand même, hein, ce qu'on fait. Hein. En plus, là, c'est vraiment une bataille de stats pure. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est trop bien, les games, où il n'y a, a pas Murloc. On doit juste se battre sur la... Sur les dégâts. Enfin sur le, la puissance. Ouais, vamos. On le remet. Incroyable. On s'en fout, on prend... on prend rien, on prend ça. On prend pour prendre mais on perdra jamais. Ça sert à rien. Autant prendre ça dans l'absolu. c'est de jouer des serviteurs. Ouais j'adore cette game J'adore cette game La muraille La muraille et le chat Enfin, ça pourrait être un bon <rire> ça pourrait un compte ça pourrait être un super compte pour enfants La muraille et le chat Franchement c'est dur à monter autant de stats hein. Ça se met bien en vrai hein. Si on arrive à tripler ça Ce serait vraiment gros Après lui il fait un en, fait, en vrai ils font pas si peur que ça hein. Parce que lui il était un peu bizarre dans son scaling Et en vrai lui je pensais qu'il allait être plus gros Mais finalement à Flore, à un moment c'est un peu capé comme ça. Je pense que je suis devant enfin J'imagine que je suis devant mes adversaires Après euh, moi je suis dans la taverne 5 C'est un peu le problème c'est que je joue pas les Monted Et je pense que ça a pas de sens d'aller dans la 6 Je pense qu'il faut rester dans la 5 et essayer de choper euh, Un autre crépitant Le Uran aussi, le Uran Boubou peut être bien la muraille et le chat, c'est magnifique. Hein J'ai envie d'en écri écrire un bouquin comme ça, conte pour enfants. La muraille et le chat. Ah mais y a pas d'histoire Non non, c'est juste des titres. <rire> tout donné. Ok. Ah ils veulent pas se tuer, ces, ces vilains. Qui fera toute la différence. On va prendre lui. On ouais, va grave prendre lui. Avec un furie des vents, comme ça on est sûr qu'il meurt. Boubou sur ce garçon, Boubou sur ce garçon. Et que Dieu m'en donne la garde. Et BAM BAM Ok, let's go. Là, franchement, c'est du rabat battre ça. Et en plus, on a le petit scaling. Alors, je dis petit scaling parce qu'en vrai, Fort Mobile, c'est moins fort que le scaling de Livre de Cuisson. Mais ça, ça reste quand même très cool. Mais vous voyez, on aurait pu avoir le Team Master aussi qui, qui marchait bien. Après, euh, c'est dur d'avoir les deux. Mais en vrai, c'est jouable. Bon, On aurait pu avoir le Team Master. Mais le problème, c'est que franchement, Livre de Cuisson, c'est tellement gros. Qu'on a presque envie de sélectionner les cartes que l'on achète plutôt que de se dire je joue avec Team Master, vous voyez. En fait il y a quelque chose qui à la fois se lie bien, mais en même temps, qui j'ai l'impression ne marche pas ensemble parce que le livre de cuisson c'est au-dessus de l'autre. Et qu'en fait Team Master juste, il... il affaiblit presque le livre de cuisson, vous voyez. On va gagner. Ah en vrai il a qu'une créa. Par contre elle est 300. Ah on est derrière. Non Allez, on la gagne là! Allez, la muraille et le chat là! Ouais, ah, ça c'est un boit. Ah, c'est un peu chiant parce que. Pff, est, il, est, il se mitriche en fait, le gars. Attendez. Attendez, est-ce qu'on les bat les. Oh non, mais sérieux, une 300! Ah, on peut pas gagner la 300. Ah, c'est frustrant, sérieux. Une carte. Ah, le problème, c'est que. Voilà, nous on joue pas. On joue pas le. La Monday, voilà, la muraille et le chat, ça finit par, euh, par le décès. Vous hein. voyez, les enfants, la vie, c'est plein de belles choses. Et à la fin, tu crèves. Putain. <rire> Zut. Rah, là, là. Trop déçu, franchement. Trop déçu.